ça qu'on est avec chef de gang iso ont paniqué village des dieux après coup sérieusement là madame mademoiselle et ses messieurs Yon ont citoyens qui comptait faire route portail bicentenaire ak matissant si pieds ou pas bon pas fait dans son sa Sœur sénateur Yuri La Tortue, qui s'est Paulette La Tortue, en ma corde, mesdames, mademoiselles et messieurs, ces sénateurs qui tag une relation ensemble avec chef de gang Kokorat San Rasta, qui s'est meilleur, qui a opéré dans la commune Gonaïve, localité La Croix-Périsse. Premier ministre Ariel Henry a Ari annoncé 220e anniversaire, fête de rapport pays d'Haïti, pas fêté à caillet, mais au contraire, il a pral fait au Cap haïtien, le département, non pays, peuple haïtien. Mon cher, les autant de raisons qui la cause, c'est non non, y pral fait et fait de Franchement, m'a posé tête mon question, qui est dirigeant nous, yon quitté sans honte, qui vend qui kale l'oreille gronde, ça a eu nan dans le pays d'Haïti. Bouakale a fonti dans nan zone métropolitaine, timidement, peuple haïtien, kidnappé, recommencé à faire si face. Dans la Cou-Delma, matin a yo kidnappé un citoyen. Dans la commune Koua de Quatre-Bouquets, Gang 400 Marozo levé environ 8 chauffeurs, camionnettes qui assuraient transport Koua de bouquets Gérald Bat. Nous prenons le bas ou le les Ralèchez ou chita confortablement. Foucault, amis, et ne faut pas rentrer la caille où plaisir. Tout tripotaï, ça, Sa a bon timamite. Sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennouyer. Encore une autre fois, merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer et merci pour fidélité et patience Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez la vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si souffain tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche la notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami pa ou fouko. Nous, t'as des chances de où un petit compte ailleurs. Et compte ça qui c'était, papa m'a dit douze petites, mes deuxième n'ont pas pour dernier. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse, dans ces mois février. Un petit pour nous voir nous gagner. Maman m'a chargé avec petites. les jeunes tout le parti quitté, mais couilles au grand monde tout tourner dans piel Pas hésité à quitter élément de réponse par là dans le commentaire, là. Przez so bien aimé ça fait nous plaisir. En pile en pile, gros nouvelle, mon amio, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connectez n'importe côté où est depuis ou c'est haïtien ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pablie abonne, commentez, commenter, partagez partager vidéo à vous travailler là, capable avancer, zami pa ou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 Nan jouyo là, c'est que Canada livré 4 lots blindés et blende sa sous route pour mener opération en dedans village. En tout cas, la police nationale na prêté tonnes et na suivi. Nous besoin de bon nouvelles, nous besoin de que zone jeunes qui nous besoin de nous quand 20 ou 80 C'est c'est une nouvelle, ça n'a pas Et l'invite pour la dégager ou rendre population en service. Banouti nouvelle ça, nan bon mamite. Mesdames, mademoiselles et messieurs, fok faut que ou nous yon l'année.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 Ça, y lundi à peuple haïtien, mais il n'y a pas de détails sur l'opération, en bas de Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans la zone en la zone travers la sources dans direction départementale de la Tibonite. de la dossier ça la zone de la zone de la zone de la zone en absence de preuve, ensemble avec documents, a pas de détails. Donc, Paulette en bas code, sous l'ordre juge, lui m'a, lui dort. Yo ignoré si que était évité devant juge là pour que l'ité vin baye. Détails sous relation li gaye, ensemble avec chef de gang Kokorat sans race. Pour qu'on y'a, si comme à en dedans prison. Donc, sénateur Yuri la n'est nèg sécurité, pas hein? <laughs> qu'on réagisse, mais ça n'a pas empêché Omar ressel qui a des ensemble avec gang. Ma vais rappeler au peuple ici, Bel Nana, ça wap gade là, tu déjà en bas dans l'année 2022. Yo as la gueule tout de suite avec diverses pressions politiques selon sources judiciaire. On essaie de séduire ces sénateurs. <laughs> Quand Yuri Latortu arrêter seul n'est pas comment nous comprenons les yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours dans sa ki a ouais ensemble avec dossier sécurité la police nationale fouke des malfrats monsieur sayo qui embarque pour connexion il y a gagné ensemble avec chef de gang beléa qui c'est kempes eh bien yone tape à vide devant agent de CPJ. et il yone là un yo qui e relè robert robert ça peuple c'est lui même qui va vendre gang zam soubelay pour plus de détails on nous suivent reportage ça la police a arrêté Jimmy Feville, alias Jimmy Tech, avec un pistolet 9mm pendant un fouille fausse l'audio tapé sur Tiojo. Pour tenter de défendre, Jimmy fait Kone, c'est pour le capable de protéger Bezisli, les acheter Zamsa. Il y a un fouille, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y un peu de temps, il y un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Toujours. Vous petits au bord? Parce que chaque deux jours, chaque trois jours, je toujours après les... mal, mal, mal, mal touché, mal cassé, je suis là. Je suis là. Je suis Je suis là. Je suis téléphone Je suis Je Je Je suis dans ben, le cas d'enquête de CPJ a sur arrestation Jimmy Tech, information révélée que le lycée actif gang que ke Kempès a dirigé. Mais sous ça, l'évidence se que Jimmy a implication dans le trafic Pendant mm -hmm. que CPJ a ap approfondi Jimmy dénoncé Pierre Roberto, d'après ça, il dit qui contacté kon pour lui vendre pour lui. Kempes okay. okay. okay. Soit en bala, vale, soit en bala, vale, il faut really la vente. Où est m'a faut pour vous faut zone mais je faut que Une faut que faut ou bizarre. Ou c'est un petit par exemple, c'est mon zone, ma zone pour m'apprendre les chefs. Ça n'a pas fait sens. Ah, ah. Mais ne pas zone. zone. non mais ne je me suis dit, à dire, je suis je vais suis pas te dire, je ne suis pas là pour te je suis là je suis là te je te je te je je pour je là je je ne fait samedi 15 avril passé, la police a arrêté Pierre Roberto, 35 ans, pour implication présumée, notre dans les trafics et munitions et puis association La police découvre tout la caille de dans le local Le Gouté, nightclub club, dans, club dans 32, dans un moment, plusieurs matériels illégaux à qui on somme l'argent, plus passer 4 millions de Malgré ça, Roberto vous jeter toute accusation. sa Jimmy Tech. Bonjour Jimmy Tech. Le business de France à Jimmy Tech, c'est l'homme sur l'autre téléphone, un laptop, mon Ça, après ça, Combien on a dit son partner que les E-Wall qui mettent mon contact en Marvel en décembre. Deuxième fois, j'ai mis marchandises Jimmy Tech Marchandises à 5 000 dollars américains marchandises. C'était deux MacBook pour 2018, six et iPhone 12 pour. La mm -hmm. première audition était Preuve moi je dis on que ça me pas au courant bah, de ça. Vous <coughs> mon photo, on dit pas une question, on dit pas de ça. <coughs> nah, e, photo. pas pas que au courant ça pas au courant de ça. <coughs> Ça, ça bizarre, ça bizarre. hein? Vraiment bizarre. Monsieur dit, ou relèl, pour boulal bayezempes. Il n'y a pas de brisam. Ou même on dit, non, ou pas de relation ensemble avec monsieur, dans le dossier zam, c'est téléphone. Mais monsieur, c'est quoi l'histoire? Gayoun nanou kabayezemati. Non, je ne connais pas longtemps. Je ne connais pas de jambe au courant que le tel a, qui doule. Et ça va et là, parce pendant Pendant une autre séance d'audition, Jimmy Féville a une autre version sur raison qui fait dénoncer à Colite Lyon. Mes mm. mm. mm. mm. mm. amis, mm. mes de mon de mon corps, tout. tout, tu veux que tu aies aimé le mec de Elle est comme ma chandise. Allez, allez, allez. Bon, retardez encore. Bon, et mon son malfaisant. Il fait de mon corps tout, oui mais il fait de mon corps, mais il était tout. Ah, non, on ne peut pas parler, gars. On ne peut pas parler. L'idée de mon corps tout, oui. L'idée de mon corps tout, on dit ça deux fois tout a fait là dans Non, vous dites vous devez goûter vous devez goûter vous dites vous vous dites vous dites vous dites vous vous Monsieur Pedi, Monsieur Pedi, ne là. La police, a continué travail travailler pour mettre en bas code, tout individu qui est impliqué, de près ou de loin, avec banditis, si tout le monde qui a voulu des gangs pour continuer faire victimes dans la population. On appelle seulement les gens On appelle seulement les gens qui ont tout Moi même, ça me ça. Voilà, papa ici, il hein? y a brun, il y a brun. On appelle seulement, kavoye l'an prison, on appelle kase si kase là. En tout cas, nous souhaite la police continue à mener enquête sur dossier sa. Moun qui merite en bakkord, mette yo en et ça qui merite libere. Donc, bayo liberté. yo. pendant pays Canada, abban aide pour la pop pop et eh bien nous même nous pral bayo ti mango lit-lit. Nan moment, Haiti pas kavoye mango nan pays les états unis d'Amérique à cause de insécurité. Et bien, peuple haïtien, ambassadeur Canada, Sébastien Carrière, publié sous compte Twitter. Il y fait est, nan jou kap Viniola, pays d'Aïti, pral exporter mango vers Canada. Enfin, c'est quelque chose quand même. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou imaginez si dirigeant ou te prend tête yo, parce que papa ici.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 Chaque année, pour élève on planté plus passé 10 à 15 000 pieds mango. Nous avons vu un moment tellement de mango en dedans du pays. Et puis, dans chaque département, nous mettez des usines campées. Et puis, on a vu depuis ce pays, on a vu que On gens sont en train de On a vu que les gens sont en Mais non, c'est gang qui nous a Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Premier ministre Ariel Henry, pour me dire, gouvernement annoncé 18 mai après le fête, s'il vous plaît, dans grand, grand pays, mais pas à Kaye. temps passé, on était souvent chanté, à la Kaye, le 18 mai, de Saline pétition. Tu comprends? Mais pas de bagailles comme ça encore. gouvernement qui décidait, à fêter fête drapeau, a, nan grand n'okay, Moïse Jean-Charles. C'est pour plaisir raison, peu pas ici. Mm -hmm. Raison ça qui se des humiliation. Comme étant donné, nous connaissons actuellement là, Akaye fait partie de territoire perdu yo, selon mini justice là. Yo pas prale nan territoire perdu yo nan grande yo au cap e pour pou yo fêter tu comprends et qui kote tout parade toute cérémonie à fête frère et ça bien-aimés ça c'est pi humiliation hein? c'est dans université Henri Christophe eh yo pa fêter drapeau à acayé parce que, il y a une sécurité dans la zone. Il n'y a pas qui s'abandonne au sa café, puisque son territoire perdu. Il a pa pas perdre dans territoire. Et deuxièmement, frères et sœurs ce bien-aimés, c'est dans l'université Henri Christophe, toute cérémonie pour le dérouler. L'université, si la, <laughs> c'est ce domaine qui, qui fait nous faire, qui fait nous cadoule. Quelle humiliation. Quelle déception. Qui sa un drapeau, vle di pour une nation, papa ici. Je ne sais pas si nous avons gardé une série de films. Si toutefois, ma drapeau a ta coupé en coup bon de canon, les soldats de li sont pou pour l'agir, à terre, pour courir, pour l, pou l attraper le drapeau, pour ne pas arriver à terre. Parce que drapeau, un pays on ne doit pas à terre. son malédiction lié pour pays soldat ça court il pas besoin qu'on ait si écoute quand notre tap tiré ça pas garder lui doit ça court vin vienne drapo drapeau pour pas quitter le tomber parce que ça son mauvais signe pour pays donc de drapeau qui se symbole peuple haïtien nous pas qu'à à cayet parce que il insécurité territoire perdu et nous parler non non non nous fait là c'est pour côté nous déconstruire non son don et te fait nous beaucoup de dirigeants sans honte par ces dirigeants dans le pays d'haïti comme vous voulez pour l'autre nation respecter nous et deuxième humiliation papa ici c'est là où abgade vidéo ça hé <laughs> mm -hmm. C'est la police, s'il vous plaît. <laughs> Sous Timoto la France. Yo. Pendant fête de la Popé d'Haïti, bra oui. Mais comment y'a Emilio L'on ne prend pas responsabilité. Chaque policier, Timotho, et puis Tiboate, aïe, aïe, aïe, papa ici, a la traka pour la Haïti. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula Ce n'est pas un côté nous te fait. que fait pour fête la fête là nous gangsterisons et nous gangsterisons. Et puis nous avons pété, couru, nous avons l'autre côté. En tout cas, nous non, mobilisé parce que nous avons fait dans tout le président qui sortit de la nous. Et puis la machette de chat, c'est côté de sécurité pour le faire. C'est là nous avons décidé de faire cérémonie tandis que nous n'avons mourir le de la Monsieur Sayo marche ensemble avec une malédiction de EO, c'est pour un petit cause petit. Li pa etonne nan jou kap vini ou l'autre de gongou gangi monte nan non, kap ba moun problème. Parce que monsieur Sayo, kote yo passe zeb pa Yon nou mbak a sorti nan nou port au prince pou yon Rachel la kaye li kounsa, nou premier ministre si t'en touye president, li t'en parle avec assassin, li refuse al répondre a la question la justice, et pi kounya la c'est la pou la l'fete. Se la loi gen security pou la l'fete. Se pou descendre vin fete a Caye. Pour quand si t'en moun ki mouri nan sous mat la, pour quand si moun ki neye nan d'lo, li pa chanm di wai.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 Est-ce que votre maman dans le pays d'Haïti c'est l'oraille qui grondait là-dedans et qui mettait Timoun et puis il a poussé sous la terre. Sou Parce, pa Parce que ne pays pas qu'a chef well, démon comme ça. Parce que franchement. Les pacham disent ouais, il dit jeune ça pas intéressant, c'est gagner pour triompher et puis il a fourfilé côté de la sécurité c'est là pour aller. gens ça depuis au pilon côté Yo tout vi ensemble avec m'avec boîte, ma di chou ou yo l'age, oui. sonjè nous di nou sa moun nan, nan. Et eh, papa haïtien rappelez ou. Mati s'en bloke, yo pa j'en fè wè, jounè j'wè di ya, me kanan bloke. Moun ap mouri, nan rentre nou pays ya. Ki sa yo fè? Si nou continuons ou ap rentre ville ville peut-être ganti cal la paix et mis ce gang yo pral mettre yo pral marcher mettre là tout parce que yo pas gè volonté pour mettre sécurité en tout cas si n'pas préparé nous pour baï dirigent sans honte ça sa yo bois calé m'pa cacher dit nous c'est café nous cap couler ensemble avec ma jodi a nous pas gè pièce moun pour accuser nan malè pays d'haïti ces dirigent yo pour nous forcer prendre responsabilité on entend des messages ça c'est extrêmement important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 Gang ap touye yo. Même sympathie c'est ou pa voye voyez, moun y yo ki gens qui courent la caille. C'est comme si rien n'était. puis, trois chiens mourent dans un pays à l'étranger. Ou, ou ou au courant, getan atriste. attristé. Est-ce que vous allez accuser l'autre pays de ça Est-ce que vous allez dire l'autre pays qui est responsable de sécurité? sécurité ou un peuple décide pour que les grands responsabilité pour tracer des exemples, son celles de bandits qui ont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 pour l'homme haïtien exactement est ce que mon patrie peuple haïtien je ne j'ai a bon sens pour nous est ce qu'elle a bon sens pour nous les rates pas caca chimé bandits légales prendre tête pays et ça choisi fait. chaque nègre défend les pas Vous n'avez pas qu'un plan pour pays yo fini ensemble avec gang à gauche gang à droite ça pas garder tout autant gouvernement ça là nous pas fouti si sécurité parce que on te met à gang pour manger un président gang yo toujours connait a pas sérieux c'est Se nous même qui a le prendre pour mon sérieux mais pas sérieux vrai parce que on connait ça que on fait ensemble quand on te qu'on domine on te j'ai te fait chèque mon faire ensemble pour on te capable de river là pour voir vite l'homme qui a un jour où il y a un jour où il y a moun, ou pense il y a un il y a un jour où ou pour a un jour où il y a un jour jour où il y il y a un un il dit, a un il a un jour il jour où la y il y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 Médecins qui manifesté l'hôpital pas fonctionné, Tandis que l'État a décaissé 200 millions de pour faire carnaval. Et 700 millions dollars pour gérer gangs avec une série de Ne vous passez, qui t'a dit, insécurité, vous pas danser. Et puis, qu'on y a là au sous-tête avez dit, vous Est-ce que la santé c'est priorité dirigeant? Est-ce que la sécurité, l'éducation c'est priorité dirigeant? Comment te ka comprendre pour nous, pays, toute la 5 journée, pour professeur à dire, a pas ces grèves. Si moun gens ne pas à l'école, bien que nous connaissions professeur, professeurs, ils En pile de fois, ils touche touché l'argent et puis c'est dans le collège Joël Van Lea, l'élève qui dans pas le lycée, a pas jamais capable professeur vraiment. Il vicieux, reconnaître reconnaît vicieux. Mais si les gens qui ont décider de mettre des principes sur eux, ils ont mis des principes. Son pays désordre, tout le monde en corruption.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 mon meilleur ap couru mon sous mat la mon kwa de bouke ap kouri, pep jodien, a courir e peuple haïtien journée jodi, ou pas ka dit ça se ti mon la ri mais c'est peuple haïtien qui nan la ri à cause bandi l'exode massif des jeunes préparés la crème du pays ne dérange personne exactement c'est triste l'a gade comment nous même qui jeunes a ki te pays pour travail, malgré goge capacité, faut arrêter de tirer cerveau ou passer l'en bas, et pour aller boubou nous flanquer dans la figure, et pour débarquer dans la vie. Et là vini, c'est ce pas seulement à bosse, d'avoir bâillon petit bagaille pour aller con, Faut faire créer pour les tout. Est-ce qu'on comprenne? Juste pour un petit job. J'ai une garçon, à perdu dirige ou, même j'en avec jeune une femme pour un petit job.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 Elle dit, Amway, oh, seigneur, pitié, oui, papa. Hm. Dirigeant pays ou yo papa ici. L'on pense bien, moune defan, nous l'etanget si nationalité américaine pa en bas. L'autre la se responsable, sécurité, président. La prêle, oh, les États-Unis viennent chercher. Je ne suis pas haïtien. La guerre civile, oui. Mais c'est Américain, pas prêt dans pénitentiel. Hmm. Dirigeant dénationalisé, peuple haïtien. Ou série de moun qui n'en y a kap pe dirigeant, pensez aux haïtiens. haïtien. imaginez dans la diplomatie, monsieur. Oui. Ou pey en pey oui. Tandis que vous en changé de nationalité longtemps sous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 Il possibilité pou zon yon, a des pour juste acheter son yon à pas besoin. Après, exporter des zones, on dit ça pas intéressant. <hums> Est-ce qu'on comprend les pays ici Nous choisissons de fermer toute industrie nou pour nous acheter l'autre côté pour nous consommer. Je ne dis pas que vous n'avez rien avec nous. Et puis, tant que nous avons fait tant que nous avons faire autre service collé, tant que nous dit que nous avons été basses, tant que dans le sentiment nous, hors des salines. Oh, nation sans honte. Ou que le si nous te bataille pour vous Ou que le blie ces si soldats nous te battons si nou l'indépendance L'indépendance de vous. Bon, te cou, nous te bataille pour te ba Et l'autre la jeune indépendance. Et pour pas que nous nous battons. Et ne pas que La traka pou la vie, Kite. Se même Jean-Pepa Isien. Ou fin grand monde. Et puis, ou rete. kay yon tifre ou bien un tisser qui gagne prend responsabilité là travail, il gagne foyer il caille et pou la wap manger ou pas décider fanyi ensemble avec la vie ou fer ça ou bien se adou comme ça so de faire ensemble avec la vie ou manche trop ou de caille là ou gaspiller ou utiliser tout à fait moun kou yon rentrer dans sentiment oh, oh. Ou ge la blie, si c'est moi même qui t'ai contre poto Ou ge la c'est moi même qui t'ai dans l'école Mon Dieu, comme tout bagaille. Oh. Ou a crié, ou a fait ma Mais c'est n'est pas menti. ou vous manger manger mon vrai Prends responsabilité, qui t'ai contre les mouns Non, vous ne pouvez pas faire ça ah, Mais c'est tempérament haïtien Si vous voulez faire, Mais si vous il abonde encore à fond mon bain. Exactement. Il mm -hmm. est abandonné dans les oubliettes. Quand les sénateurs ont l'air au-dessus, qui t'appellent le fait de faire une cimande, t'as que tu es fou là. Il a, dsû, izin si man, <laughs> a traka, papa. Il est dans une cimande, il pas bon. Quand a un agriculteur, il dit. Bon, il fait quand même. Et bon, moi-même, il a l'audace. Il va pas quitté le système, mais il a switch rapide. Il était dans sécurité au sanctionnel. Il a mené enquête contre la corruption Bidi bidi baud. ULCC prix pri mais pri. ma maman, elle fait moi 9,99 <sniffs> Et tout là Et puis n'a pas de aide N'a pas Nous pas capable, nous pas n'inquiète Pour faire plaisir à cette bourgeoisie commerçante Exactement Où est passé à Syrie d'Haïti mm -hmm. Ce sont les fers de l'étranger que nous achetons Pliés en plus Dégradés où est passé Bendaï, Fakoulef, Famosa, Gibrante, que j'aimais boire? Hmm. Les purs lards. Où sont passés nos bananerais, nos cocoteraies nos cacaoyers? Le tableau est sombre. Notre pays est dévasté. Et c'est la classe traditionnelle des pouvoirs de l'État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 qui en dedans ghetto ça ou capable changer la vie. Au lieu soutenir yo au lieu que on mettait sans professionnel métier pour yo apprendre nous soutenir yo, yo. bataille pour voter loi qui en faveur moun sa yo pour retirer une nan kras ak nan L'état permet que mon ça joindre caille pour yo rete normalement retiré au niveau mettez on en travail mais peuples haïtiens c'est yo yo bay zam. c'est yo même yo bay bal pour bataille l'autre après la elle pose candidatil pour sénateur pour député les zon, nos ont jeunes garçons ou pas besoin bel tennis qui met si comme ça ensemble avec un armes comment se brasser toujours l'autre semaine li debakel, pour t'appliquer à Galil peuples haïtiens veillez voir sa yon, et m'a clair ensemble avec vous. ou même qui chef gang pas penser ou ap mourir dans l'âge sénateur el, député elle porter ou pas tout passer sous lui, et bien c'est ou qui va le payer ça devant parce que l'el pas ca supporter ou elle si ou embarrasse la si résolution pour l'mande intervention militaire donc on comprend nous prenons ça ou victime mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour qui, je ne suis pas pour la population pour le flanc ou la Parce que l'homme qui a ou font premier kidnapping, ou font deuxième kidnapping, ou continue à terroriser les qui sont même bloc ensemble. avec Les moun qui sont même situation ensemble. Les moun qui ont couru quitter la caillot, ce n'est pas le sénateur député qui est bon, ce n'est pas gros bourgeois qui est bon. Ce n'est pas nous qui avons nous faut que nous comprenions. Mais c'est monde qui les gens qui ont dit pour correspondre à ce qu'ils Ou pas innocent. Est-ce qu'on comprend, papa, ici? Imaginez si tout chef est investi dans l'éducation, qui pays nous a gagné? Si chef est investi dans l'agriculture, qui pays nous a gagné? Si je vous dis à chaque quartier passée son groupe gang papa ici. Les clés que dirigeants nous, c'est dans l'insécurité que vous investissez. Pour pays, c'est dans l'insécurité que Aussi simple que ça. Ce jour je suis venu vous dire vous qui êtes encore debout, sain et conscient, ne sombrez pas. Amen. Ne sombrez pas.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 Pour sécuriser la yo. Donc nous sommes bien content parce que la population a commencé à comprendre. que sa ou qui la pa preglant C'est ou pour protéger tes ou. Pendant a marché sous pour nous éliminer vous parce que Moun sa, yo plan yo gagné, c'est détruire nous. Yo a pas gagné plan pour yo permettre que les de la vie nous améliorer parce que tant nous que avons détruit, c'est encore la plus bonne pour yo toujours. Il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait.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 Quand nous sommes, nous sommes pour Dieu. Nous prenons l'équipe chaque métro pour nous abouer. M'en y est pour six pannes sous ces mains. Cap koutem, bienvenue dans Haïti, la République des Coquins, et c'est celle volé au Cap Réti. Alfredo Antoine et Léon Charles. à <laughs> la traka pour la vekaite. Alfredo Antoine, peuple hein? hmm. qui ki font tweet. Qui ça le dit? Depi yon président la bah, étranger, qui sa va faire encore C'est à coup de pied pour y'a mettre ou de y'a Président Jovenel Moïse terre, Léo, ou dit Wap Vini, ou pas jamais mettre pied ou jusqu'à ce que 23 Messene sacrifient. Et Charlie même qui va répondre de cette temps après. Honorable, ou pas la gel kon ça J'en m'appel la gel la pas bon. Hum. Songe, se soudoyon milite polisye wap monte, se mwè ge dossye sou. Asire ou ke ou ge bon jan information, avant ou rabrabrabra. <laughs> A la trakab ou la ve kaite.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 de côté bon kote, si ça ici, il faut le genie de corruption. Et puis, entre nous, on a fait ton scandale. Tout le monde a qu'on était Nous pas fait souffle. Mais, jean Mouri son président, président, président Mouri, Avril, il y a un peu l'explication sur vous, parce qu'on président président va re-lo. président lo Ou retour retour retour retour retour président Mouri. Alors, à l'âtre, Kaboul, avec Aïtel, Monsieur, pas penser à faire fermé sous dossier ça sans que nous pas ba explication. Joue va joue vient. Les menteux prennent ascenseur. La vérité prend escalier mais la privé quand même oui. Ou quand on file passer monter et puis ascenseur a bloqué oui. Mais depuis pas de tremblement de terre, vérité a privé quand même oui. En tout cas. Ka, Comme étant donné.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 Dans la commune, pendant une semaine, la gang 400 Marozo de bouke, nou nou? Nou nou? Nou a kidnappé 8 chauffeurs de camionnettes. La gang 400 Marozo ne peut nous. ne peut pas sentir nous Est-ce que nous sommes à l'aise ensemble avec gang 400 Marozo qui a terrorisé nous sommes c'est trop pour nous. Nous sommes tellement rêvés. Mais pas ici. Regardez. Bois-calé. Bois-calé. Bois-calé. Si ma di yo, bon an la si me manchette. Moune kwa de bouquet, réveille ou pour si mes manchettes sous bandit. Joune jodi a insécurité a ka frappé potes kaivoisin, mais de même maté se pot la kai ou la frappée. La police m'a compris nous dans la commune quoi des bouquets. Est-ce que nous faisons partie de gang tout Population quoi des bouquets. a dit qui ça n'a fait? Au moins m'a compris qu'il y a un jour passé. M'a compris la plaine parce que m'a compris que nous avons eu des Nous des de pied. Nous avons eu des choses de passer. M'a compris que nous avons eu de faire. Mais au moins, dossier bandia. Peppe, quoi des bouquets s'il vous plaît? Réveillez-nous pour nous finir ensemble avec dossier ça. Parguez le choix, nous c'est gaye kakabodi pepahisien. Si nous gen malais, nous déposons manchette nous. Eh bien, m'pa cacher dit nous, yo a passé monter. Et nous déjà ouais gouvernement campé ensemble ak yo. Et yo fait tout sa au capable pour yo faire bandido passer monter, pour repren confiance, pour yo ge puissance sou nous encore. Si nous pas marcher, si nous pas continuer avancer, continuer, et bien frapper, continuer rentrer dans base pour nous tire bandi, c'est nous ka en tout cas, j'aime toujours un Haïti dictature, l'appel des sentis. Haïti démocratie, la république des coquins. Seul volet au caprété, qui vivra verra. Qui mourra cacara, n'a fait place à voix de l'Amérique. Presse et formation nationale et internationale. Rendez-vous, c'est un petit temps qui pas trop longue. Gagnant secrétaire d'État et ben, secrétaire département intérieur américain, Ariane Dolma qui lui-même prend la parole l'autre fois encore depuis la Maison-Blanche pour le poté précision. Sandra Le Administration Biden a commencé refouler migrants capter chez asile sous frontière États-Unis Mexique là sans y beaucoup appliquer en ligne ou bien chercher protection dans un pays côté au passé avant au dériver sous frontière. Ça marqué un changement fondamental dans politique immigration États-Unis. le moment pays a apparaît pour lever restrictions qui étaient en place pendant pandémie Covid-19 là. Alejandro Mayorkas, c'est ce sécurité. Nous avons préparé pour ce moment pour environ deux ans et notre plan va donner des résultats. Nous avons travaillé sur le plan depuis deux ans. Le plan nous a fait résultats, mais ça prend le temps. Les migrants qui ont cherché l'asile gonflés sous la frontière à Cunia. Dans le moment où les États-Unis ont levé les restrictions qui sont le titre 42A, le règlement permet au gouvernement d'expulser rapidement les migrants dans le pays Mexique. Autorité américaine lance un avertissement pour dire joukabinio a difficile. Tonight at 11:59 p.m. Eastern time, the pandemic-era Title 42 public health order will end. Lily Aswaya à, à 11h59 Loi qui était en place pendant pandémie Covid-19 la titre 42 pris fin à partir minuit Moon qui rive sous frontière nous a fait face à autorité frontalier titre 8 là mais ki sa, sa vle di. qui ça ça veut dire n'importe qui qui qui arrivait sous frontière sud nous après minuit Aswaya a présumé inéligible pour asile et a fait face à mesure nous prend compte Moon qui entré dans pays illégalement parmi mesure ça gagner une interdiction 5 ans, côté au pape capable d'entrer aux États-Unis, à possibilité pour nous mener pour procès contre pour crime. transition à 8 ans a fait rapide au presto. Nous gagnons 24 000 agents frontaliers, plusieurs milliers de troupes employés avec juges dans l'objectif ça. J'ai nous clé par rapport avec défi que ça a présenté pour nous dans le et nous paraît pour ça. Régio annoncé mercredi à tomber dans le cadre d'une série de nouveaux mesures qui visaient ces boulon mounes qui traversaient les frontières illégalement et puis créer nouveaux moyens légaux pour demander asile aux États-Unis. familles qui traversaient les frontières ensemble pourraient faire face avec couvre-feu et puis surveillance. Tête famille pourraient l'obliger de mettre un bracelet électronique en attendant, you y comparaît devant tribunal dans un espace à peu près 30 jours. Cependant, gain tout, il a un plan pour l'ouvrir 160 migration régionale tout partout dans l'hémisphère occidental là et puis accorder parole humanitaire pour 30 000 personnes par mois. This includes Mexico announcing for the first time ever que accept accepte les sous autorités nationaux de Cuba, Haiti, Nicaragua et Venezuela. les ça inclut pour la première fois pays mexique d'accord pour accepter, de prendre les migrants la en bâtiment 8 qui sont dans pays Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Ça peut permettre de nous continuer processus de parole qui a en pile succès et puis qui réduit quantité de migrants qui sont dans pays de l'Oise. Nous tout à à Colombie et Venezuela pour les contrebandiers qui visaient migrants qui avaient traversé Passe d'Ariane. Mallorca dit que États-Unis a augmenté tout, quantité vol vols, de la voie dans pays tancou Pérou, Colombie et Équateur. Il dit nous sommes une nation immigrant en même temps que nous sommes un état de droit. Sandra Le Maire, pour VOA Creole, Washington. Donc, nouvelle là, c'est à 11h59, le Washington, le Port-au-Prince, et ben titre 42A, app levé, et nous souhaitons des secrétaires et département sécurité nationale les États-Unis, Ariando Marocas, qui te prend la parole hier, et Jodia qui prend la parole encore, pour le poté précision sous non seulement décision, mais ça qui a ten, ça qui a venu après décision, ça qui est venu avant décision. Et situation très compliquée sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, et président et Joe Biden dit que son, son chaos qui gagne sous frontière. Mais nous-mêmes, nous envoyons un voie spécial. nous, Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe dis nous, il dit nous, président dit son chaos, dis nous, non, ou même soit ouais c'est le cas où le président a utilisé, peut-être nous a utilisé le tout, mais peut-être la situation est beaucoup plus compliquée, surtout beaucoup les qui par peuvent pas comprendre exactement ça veut dire. Il a un de ça, qui a terminé à 11h59 et jeudi 11 mai. Mais il faut nous dire attendant, sous côté elle passe, par exemple, nous fait connaître que l'autorité prend des dispositions pour faire face à tous les immigrants, toutes les vagues qui ont déjà dit, les gens ont déjà une petite pression policière qui prend pour calmer les ennemis qui arrivent pour qu'ils puissent prendre et mettre l'autre côté. Mais on connaît que les gens souvenir sont souvenus, dit là, il y a tout qui mettons en prison et déportons-nous pour sortir. Jean, on va parler nous un petit peu de quantité de troupes qui arrivent, Nous, de Pentagone, département de défense américain. L'unité prend la décision pour voir plus de troupes dans l'occasion de ça. Qui est jean ça. Je trouve ça que Pentagone Voyage à Klin, c'est 1500 sous demande DHS en débat en sécurité intérieure, qui a rajouté sous 2500 qui déjà Mais situation en trop, est, et y des zones, situation beaucoup plus compliquées que l'autre côté. Par exemple, dans la zone El Pasoa, par exemple, c'est zone que l'autorité a identifiée. Côté plus immigrants essaient d'entrer sans document légal. Donc ça fait qu'il y a eu, bifop, mais encore une augmentation dans la zone. Mais il y a, a une zone qui est beaucoup plus tranquille, côté mais la avec nous, dans le Et bien, ça a dit beaucoup plus de parce que les immigrants, ça y est, qui ont un peu là-dedans, et même ces gens qui peut-être y même attendu pour prendre rendez-vous, ils va aller demander asile. Et dans ce sens, parallèlement avec ça, c'est que les États-Marocs ont fait tout avec la communauté à Touboïtien. C'est Héchen Bidjalaens, que Géline Joseph a dirigé. Et bien, je dis, il y a un gros town hall meeting, donc ça, on rencontre un a côté expliquer aux immigrants exactement, mais qui est une situation. Oube, ou de boire, et E.T. par pour répondre à en pile question que les immigrants haïtiens pour vivre, t'as qu'à porter Jean-Aubert, vous parlez de haïtiens qui l'ont bois, notamment côté OIA. qui j'ai en situation, qui j'ai au vivre, qui j'ai au manger côté Odom parler d'un petit peu de réalité à ici, ça y est, qui est sous frontière. Terrible, terrible, terrible, terrible. Et Monsaïo n'a pas gagné, à part de un centre que un pasteur, pasteur Hector, a j'ai qui peut-être a mis Monsaïo un logement. Parce que sans ça, il y a plusieurs immigrants qui sont de l'autre côté là-dedans. Mais là, côté nous, à part là là, nous avons mis en trois camps. On va parler de ça, nous avons mis en trois nous mis en trois camps réfugiés. Côté ceci, nous avons mis en deux camps. des conditions vraiment difficiles, difficiles, nous avons mis et pas de manger, et te, de temps en temps, on a une organisation qui a faire un cadeau. Mais même de l'eau, par exemple, il y a un galon d'eau dans matin, et il faut faire toute journée avec de l'eau ça, et puis il y a un lot, galon d'eau C'est vraiment difficile parce que nous avons un réfugié là, trois quand réfugiés qui là, et il y a réfugié, mais c'est vraiment détente, parce que les gens vraiment eu du ils tombé, ils pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas Là, et bien, j'étais excrément là-dedans, donc yo pas même utiliser C'est ben vraiment une situation vraiment difficile pour les compatriotes, situation difficile et c'est Chili ou bien au Brésil. Je dis, je tout ça, ça, que que je dis, je pour je dis, traverser les frontières et Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est un voyage spécial V.O.A. Créole sur frontière États-Unis, partagée avec Mexique-là. Il y a une occasion de décision, ça qui parle pour un. que l'autorité américaine apprend à soi à 11h. 59 le Washington le porte-voix n'a pas pour rétablir contact avec Jean-Robert Philippe dans fin programme non pour capable encore l'autre détail merci Jean-Robert Philippe bon travail comme d'habitude Nous avons toujours dans question immigration e pendant que gouvernement américain lui-même l'a parlé pour lever mesure sanitaire titre 42 a, gouverne, et mais gouverneur État Texas la, Greg Abbott, lui-même fait carré a immigrants immigrant qui atterri au Texas là il voye au New York et il voye au tout Washington devant résidence officielle vice-président Kamela Harris, Gentil Augustin Junior, quel détail. Gouverneur Texas-là, Greg Abbott, continue à envoyer migrants dans la ville démocratique. Groupe ça, arrivé dans la ville magistrat Eric Adams-là, un jour, avant gouvernement, les restrictions de l'ordre sanitaire de Titre 42, qui t'a commencé dans le mois mars 2020, le Covid-19 a fait ravage. Pendant longtemps, magistrat Adams a la Maison-Blanche, comme quoi, les virer New York. Parce que la ville qui gagne plus de aux États-Unis, continue à ses voies l'autobus plein migrants qui sortent dans la frontière Mexique partagés avec Texas-là. Adams t'a te dit, dans une conférence pour la la presse dans new york mercredi 19 avril là ça c'est une pigre crise humanitaire ville sa, vil sa jamais oué williams isom magistrat adjoint new york pour santé et service humain dit plus de 200 mounts cap chercher asile y arrivent dans new york chaque jour new york te recevoir plus de 52 000 immigrants depuis année passée New York c'est pas celle ville gouverneur Texas là Greg Abbott voyait bi à qui immigrant matin 11 mai 2023 qui joué tout restriction titre 40D après le VA à 11h59 LLS e -E, d'après autorité gouvernement Biden Harris là yon bis Texas chargé à qui À terre, devant porte résidence officielle vice présidente Kamala Harris nan Washington nan yon communiqué gouverneur Texas là te fait est, li pa gen espace encore pour recevoir immigrant yo l'a distribuye yo nan ville démocratie parce que c'est qui mette en place mode politique migratoire. ça Pendant la nation Paris pour yon foule immigrant, défense dans la zone Washington DC, plein parce que yon pa gen de ressources. Office service immigrant yon nan DC, te dit dernièrement, yon pa gen plus place disponible pour famille yon. D'après l'agence, l'hôtel la, yon te utilisé pour accommodation, yon, te rempli net et plus passe 1200 moun, qui sorti dans 370 familles. Gentil, Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, Augustin. après te toujours dans à concernant les États-Unis. Député républicain George Santos retourne travail dans Washington, D.C. après qu'il été accusé devant la justice dans New York. Il a pour le temps de sentence. Sous 13 chefs d'accusation, il a 20 ans de prison si il est condamné. Nous avons sous place dans New York. Valérie Saint-Louis. Yemekoudi Dimea, dit, député américain George Santos, qui t'a fait en pile actualité parce que t'es bâillement menti fabriqué histoire sous la ville, l'elle t'es candidat, t'es plaidé non coupable pour accusation que t'es trompé donateur, monde qui t'es supporté campagne Il a accusé le tout que t'es volé l'argent campagne là. Et puis bâillement menti fait congrès à quoi que t'es un millionnaire pendant que t'es trompé vigilant système là pour t'es collecté l'argent bénéfice chômage là que le pape méritait. Malgré ça, il t'es dit que le pape abandonné attention pour aller faire campagne pour réélection. Et l'été dit tout que le pape démissionné. Député Santos, reçu recevoir 13 chefs d'accusation fédérales pour fraude après que ait gagné élection en automne passé, selon sa prosecuteur fait qu'on aime, Il mis en bas code pour à peu près 5 dents après que te poté était allé devant la justice pour faire face à qu'accusation fraude, blanchiment l'agent, voler l'agent l'État et puis faire faux déclaration le congrès. Député Santos, qui a 34 ans, est lagué sous caution après qu'il t'es obligé de payer 500 000 dollars il était obligé de remettre passe pour lui et puis il a fait face jusqu'à 20 années en prison si il arrivait arrivé condamné. Depuis Santos Saint-Tos, parlé à son Macri reporter qui était envahi de votre Tribunal fédéral là, dans le quartier de Longa Island. Là. Je vais me défendre la tête, Je vais me délivrer. Je vais me prendre contre persécution, ça. Je vais prendre soin pou right my my right m m m pour me laver vie, tête, moi. Je pour me pour me prouver innocence, moi. Même Jean-Gouvernement, je vais droit pour essayer de jouer moins coupable sous quelle que soit l'accusation au Débuté a été dit que le t'es collaboré ensemble avec enquêteur et puis le te prometté pour le coup, contre la poursuite judiciaire, ça, que l'i qualifier de persécution politique. leader républicain Chamnan dit que la de garder pour l'ouest à quoi le passer. Et il dit tout que Santos innocent jusqu'à ce que prouve que est coupable. Dans le dossier Santos, le président Joe Biden t'a dit que le paf fait commentaire. Il a ajouté que n'importe quoi que t'a dit, t'as qu'à mal interpréter et le pas interférer dans l'enquête. Il m'a demandé si le congrès a doué mettre Santos dehors. Le président Biden t'a répondu c'est le congrès qui peut décider. Parmi les accusations, pour ce qui te dit que Santos a créé une compagnie qui a sollicité si au bail à l'argent que le t'apprîtesons que utilisé pour le faire compagnie. Au lieu de ça, dit il dit que le utilisé l'agence pour dépenses personnelles, y acheter quatre gros couturiers, designer et puis dépenser, payer quatre crédits avec billes paiement machine. rappelé que Santos a élu dans le Congrès en bas parti républicain en automne passé après une campagne basée sous mentir. Il était fait électeur que le son monde qui est riche qui tape travail dans Wall Street avec plusieurs cailles et bien immobiliers. Il était fait que le a est un gros joueur volleyball dans le collège. Ça, c'est parmi plusieurs autres mentis que le son est. Jodia, George Santos retourne travailler dans Washington DC dans le Congrès américain en attendant la sentence. Pour VOA Creole, Valéryo Saint-Louis, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis ou sauver ou à créole ou suivre un programme en langue créole haïtien merci d'être connecté dans moment ça Haïti, chérie, n'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Directeur général de la police nationale, la France LB, démenti l'information qui t'a fait quoi que la police a abandonné l'opération que l'a menée sous bicentenaire. Monsieur LB, demande population populations à continuer à collaborer avec la police dans l'idée pour arrêter tout bandit qui a la trouble dans le pays. Nous restons place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Police nationale d'Haïti a continué bataille la bataille à gang à le village de Dioyo. Pour Pépiti, il y a eu un monde yo qui est tombé dans le cadre de sayo. Selon les informations qui disponibles. Sous rumeurs rumeur qui ont circulé sur les réseaux sociaux, au commandement de la police nationale d'Haïtien précisé qu'à aucun moment, la police nationale n'a pas abandonné l'opération dans le bicentenaire. Au contraire, l'opération Sayo a continué dans l'objectif pour traquer les bandits, quel que soit le côté yo caché selon l'institution de la police. Chef police sont yon l'autre côté, bat bravo pour arriver dans le commencement de la quatre nouveaux blindés, institutions la police land, ont été commandés. Selon le directeur général de la police nationale, le matériel ça pour permettre la police plus efficace dans l'intervention la menace sur le terrain. Dans le sens, à, numéro 1, PNH a demandé la population pour collaborer avec Force l'audio dans l'idée pour mettre tout bandit hors d'état état de nuit. Le responsable bureau avocat international, M. Mario Joseph, salue jusqu'à présent le comportement de la police land, dans le village de Dieu. Audi. La police m'a un bon comportement dans le cas. Il ne pas courir et, et, et pénétrer pour ne pas perdre le temps. Parce que vous par ne faut pas il faut contrôler, faut suivre, il faut garder et il faut avoir information. Si la le est de pile de gens qui mourir. mouri. Alors, que le comportement de la police tambien, est bien C'est ça que je la caïmouée. La, la Il y a bouée la bouillie à ce côté. Dans le cadre d'efforts fait pour renforcer la capacité de la police nationale d'Haïtiens, le Canada a pris 5 millions, 100 millions d'aides qui te été à la police nationale d'Haïtiens pour faire acquisition d'armes et munitions. C'est l'ambassadeur canadien dans le pays d'Haïti, Sébastien Carria, qui révélait information l'information pendant semaine. Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour Vero pendant ce temps, ancien colonel Lamédaïti Haïti Himmler Rebu, dit le regrette que ces peuples haïtiens capraient le problème insécuritaire avec opération Boacalea. Renan Toussaint a point ça, à clôt encore, à leader politique là, analyse politique et ancien militaire là. Toussaint. Youn, parmi plusieurs points, nous avons abordé avec l'ancien colonel Imle Rebi dans l'interview. C'est une question qui a rapport avec le Conseil de transition sous complicité du gouvernement qui a planifié pour organiser un forum sur la sécurité en Haïti. C'est un forum qui a fait blague. Un forum sur mon côté il y a eu un peu de monde. Et puis, il y a eu opinion, y a etc. Et puis, à la fin, il y a fait une conclusion de OK, mais qui est-ce que dit, mais qui est dit, mais qui est dit. Mais, il n'y pas rendu compte qui a fait tout blague, ça, sous misère, sous stress, sous angoisse, On pile monde, que, bandit a assassiné, et puis, bandit à cravate au même, a compté l'argent, pendant bandit dans la rue, a Jusqu'à présent, nous, on a pas à cravaté, il non? Non, non, bah, Colonel, il prend exemple, retrait tout, avec Blendeo, dans la zone village de Dieu pendant cinq jours, qui t'ai verrouillé, en bas, comme vraie solution, pour te déchouquer. Le type siège de la police te fait un Kumbaï classique, qui est écrit dans tout livre. Vous ne pouvez pas supporter pendant deux semaines. Vous ne pas après cinq jours de ça qui passe, vous avez go négociation fait, vous avez lot qui fait, et puis vous avez un piège qui cap été ou bien qui a été lâché là. Même jour, vous avez retiré le plein de API à l'air dans une nuit. C'est ça que fait, d'après colonel Rebi, même pas ouais en bas équipe en place, la pique-là. L'idée, ça prend renforcer l'opération bois davantage. Je prends image qu'on dans la colonie de Saint-Domingue. C'est 10 à 15 000 personnes qui ont maltraité 500, 600 000 mounes. Bonjour, 500, 600 000 personnes qui ont mangé 10 à 15 000 Pour quand même. Pendant toute la ça le pays Canada a annoncé décaissement 5 dans 100 millions de dollars canadiens pour acheter matériel et munitions pour police haïtienne. Totalité montant ça, t'as dû décaisser dans courant l'année 2023. Mais pour le colonel Rebi, ce n'est pas sa solution. La solution, c'est le leadership politique qui peut changer et pour arrêter le chef qui a supporté le bandit. Si le seul négaré arrêté, il est mis prison, il est le normalement, avec toute preuve. Mais là. Mais devant devront juge, et pour avoir un problème, il est pour chercher un bandit pour faire thé ou pas problème. Pour qu'il s'appelle ce vrai chef bandit. Yo pogou jan met Oui. Et li konnen yo kap met mezou li. Pendant ce temps, nek am yo recommencer fait kidnapping agousette set, men chauffeur camion zone Matisse après autorité yo fin passé l'ordre retirer plusieurs blindés qui étaient positionnés tout près village de Dieu. Renantousse. V.O.A. Creole, créole. Presse. Merci Renan, et dans une conférence pour la presse ancien premier ministre Claude Joseph réagit après que non cité comme quoi te gen gros désordre qui étaient fait dans la diplomatie haïtienne pendant qu'il était ministre affaires étrangères nous gain sous place depuis le département sud PIA puis précisément au CAI, Jean Ernst Eliscar Daniel sautao non ancien premier ministre haïtien Claude Joseph pas suspend Cléoné dans la presse pour corruption Ancien chef primature qui était un ancien ministre affaires étrangères, accusé de ce qu'il a fait gros désordre dans la diplomatie haïtienne. Une accusation, ancien premier ministre Claude Joseph, vous jeter. jeté. Moi, qui était tête chancellerie haïtienne comme ministre pendant des 15 ans, il y a eu un pire gros bilan. C'est sous moi. Pendant l'année fiscale 2020-2021, DGI rentrait plus l'argent, plus que 1 milliard de gouttes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est mon opposant à le régime moi qui dis, qui là. Dans la diplomatie, c'est moi-même qui combatte népotisme et favoritisme. Dans la diplomatie, c'est moi-même qui font un rapport de 40 pages qui montre la corruption ou bien structures parallèles qui existent qui ont fait passeport à des sommes exorbitantes pour compatriotes qui vivent l'autre bord de Système que nous avons combattu. Depuis le jour, nous avons fait une conférence de presse, pour de pour demander à Ariel démissionner parce qu'elle est incapable. Système qui sur corruption, népotisme. Système qui chita sur so inégalité injustice sociale, le système ça, il n'y a pas fait nos Ancien premier ministre Claude Joseph, qui est chef parti engagé pour le développement, fait déclaration ça. Nous avons rencontré plusieurs proches et sympathisants de dans le sud bia Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, au Kay. Et puis je à ces et chaque jeudi, nous avons rendez-vous avec. Et aujourd'hui, nous prenons l'établi sur sous un grand nom dans la musique haïtienne. C'est Wichel Guillaume qui aujourd'hui a fêté 10 ans sous scène musicale. qui porte bien haut drapeau musique pays d'Haïti. Et, et Jean-Marc Abilar Abdino Plus. Pour célébrer 10 de carrière li dans l'industrie musicale haïtienne, 9 mai 2023, Ruchel Guillaume a invité Fanatic Lio pour 20 ans de regarder ensemble avec elle dans le procédure matière dans l'Eloïti Cultural Center dans l'État de Floride, nouveau nouvelle musique qui a tout ta vidéo là, qui peut être non démolie. Avant le public d'être à faire connaissance avec les nouveaux œuvres d'artistes là, Ruchel Guillaume a été chitée à le programme avec Karel Preda pour raconter Fanatic Lio par cours pendant 10 années existence d'artistes là sous scène. L'homme a fait commencer en 2013, je ne sais pas que tu fait 10 ans dans le business là. En 2014, je me suis premier album, moi, je ne me pas que je me fait 10 ans. En 2017, je me suis troisième album, moi, je ne me pas que je me fait dix ans. En 2021, je me quoi qu'il advienne, troisième album, moi, moi, je crois que je me fait plus que 10 ans. Donc, dix ans pour moi, je l'ai dit, Wichel, vraiment, arrivé là, malgré so tout, son jeune, sous tout, mais malgré tout, ça, mon faire, ou vraiment, arrivé là. Donc, dix ans, vous l'avez dit, que, à tous, ce qu'ils voulait avancer, ou, nous, pas besoin de peur. Depuis, nous, qu'on l'affaire, a nous, quoi, dans s'en a fait, keep going, parce que personne, monde, pas cabaret, au vrai. Moi-même, moi, quoi, c'est ça, dix ans, montrer, me dix ans, quand il a montré, me que Wichel, personne, monde, pas cabaret, ou, c'est se seul, monde, qui cabaret, c'est tout. Donc, dix ans, Wichel, voulait dire dit, confidence, détermination, et l'amour tout pour son affaire, et l'amour pour le monde qui est mon yo. Je dis à moi, ce l'amour de monde qui pas même qu'on aime, qui qu'on a défendu partout yeah. sur internet là, il y a aussi des bagages qui disent, ok, Wichel, continue, fonce, fonce, parce que oublie qui croire, il sa a de faire 10 ans pour moi, c'est 10 ans de bataille, 10 ans depuis que j'ai créé, 10 ans depuis que je crois que le talent, c'est bon Dieu qui est là, et personne ne va pas retirer. Je vous souhaite que vous une chance pour vous donner une information sur moi. Je vous une chance pour nous regarder la première vidéo. Qui a annoncé RGT puisque l'année, ça m'a célébré 10 years anniversary on the stage. Et puis, on va faire des choses pour qui est nouveau single single. Il était est estimé que c'est la première musique qui annoncer, annoncer un si bel album 2023, qui a fini pour année 2023, pour les 10 ans. Il y a un gros succès moyen, c'est la première fois que je avec avec Kai, non? La Koumantine. Les mamans comme si un tremblement de terre après. Elles ont commencé à oh, ça. C'est ça. c'était une 2021, recevoir des énergie anti- son beau beau avec un paquet anti très connu. Même si je et puis les moins ouais que c'est moi-même qui prend artiste de l'année sous garçon et filles moi dit quelle OK donc ça veut dire que bon attention bon moi vraiment suivre moi dans petit conseil qui yo mata fait fanatique li yo officier commissaire qui na ademana te venir mettre une distinction pour ça l'y réaliser dans le 8 je vous remercie parce qu'on a suivi avec attention, merci pour la fidélité ou à passer sous. Je vous remercie pour qu'on pas qu'il parce que c'est celle qui est capable de protéger ou, ou la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Foucault. Rendez-vous quand demain matin, 6h pour le journal, tout Haïtien connecté. Moi Bisous, bisous. One Love. Je paquet remercie de habitant parmi Parce que les habitants ne pas la ville. Un bralé.